Coucou, YouTube Je me retrouve à Edius pour une game Arbalète. Et vous allez voir, on a fait ce montage en double POV. J'espère que vous allez kiffer. Bon visionnage. Peace. Et abonne-toi, chacal. On, on, De la moula, gros. De la tunasse hein. Du flouze. Mais est-ce euh, à, à qu'avant l'Arbalète, on peut quand même tuer des gens avec des armes, si jamais, ou pas ici on pas Bien genre, sûr, bien ça. sûr, bien sûr. Bah aussi, euh, genre, arme normale pour le corps à corps. Et Arbalète pour la distance. Et c'était en mode super, super gros zizi, mais... Euh... Même pour oh. corps à corps euh... C'est par terre Allez, Quoi C'est quoi ça reçu. Bah ça c'était un monsieur euh, qui tire un truc là non Devant nous Ici, oui. vas-y colle lui l'arbalète gros Là, il, il est ici Ouais. Est... Il a pété Il a crack Oh, lui, il a pété avec Ouais, un pété. L'autre, il s'est enfui, t'as vu Ouais, j'ai vu, vu. Tu t'es cru à la chasse à l'ours, là, ou quoi Ah oui, là, là, c'est... Allez, vas-y, vas-y Allez, vas-y, mon veux, bon juice On va le choper Allez, chope-le, salopard, il a dû sortir Ouais. Ah, devant nous vu. C'est bien ça Elle vient de passer à travers. Ah, est Quoi OMG <rire> Le mec, il était un parachute, je l'ai eu à l'arbalète. Il est mort Non, non, je l'ai cassé. Aïe, aïe. Dommage. Sur moi j'ai un HP, j'ai besoin d'aide. Attends gros, je j'essaye de faire ce que je peux. Mais <rire> gros il se passe des dingueries dans la game! Oh, il me vient encore un! What? Non, mais c'est pas possible, frère! Hein. Je dis... te couvre, je te couvre, je te couvre! Vas-y, vas-y, il faut que je me chute! <rire> J'ai trouvé mon arme! Non, non mais, non mais tu sais qu'ils sont tous morts derrière! Non, mais mec, c'est un, un truc de malade! <rire> non, mais tu sais que c'est un truc de malade ce que t'as fait, gros! Euh, ici, là-bas! Il est à terre, il est à terre! Oh! Non, mais tu en as deux! What Mais t'es qui mec? <rire> non mais frérot, <rire> tu. <rire> Attends, il faut que je passe. Hello, hello, hello! hello. hello. Qu'est-ce qui Let's go! Oh oh, J'en je, je, je, <rire> en, en ferai une pas mal, mon frère, aussi là. Ah putain, enfin, faudrait que je regarde. Je... Non, non, mais, par contre, euh, prenez ces modos là, prenez la plus longue flèche et envoyez-la moi si vous voulez. Prenez <rire> la plus longue flèche. Oh c'est quoi ça C'est quoi ça, quoi ça Non c'est pas possible Non non c'est quoi ça Non c'est pas possible non, Attends là il vient d'y avoir un truc Non gros oh mais... <rire> mais... chaud Non mais gros c'est pas possible Mais chaud Mais pourquoi on fait pas des games tous les jours en fait Je sais pas frère. Et gros, mais gros qu'est-ce qui se passe T'as fou de ma gueule Mais je sais pas ce qui se passe mais... Non mais attends mais... mais... Qu qu'est-ce que cette gueule Non mais quoi <rire> non, mais... Non, mais... Non, mais... non mais... Non mais gros <rire> on ah, allez... Ai réussi. allez Oh là là Je l'ai eu, je l'ai eu avant de mourir. Non, non, non. <rire> M même au <rire> sol je les tue frère C'est le mec que tu as mis à terre qui est mort Ah c'est bon ouais Oh mec j'ai cru que j'avais mis une flèche de l'autre bout de la map hein. 824 mètres à l'arbalète ah, euh... Là devant là ouais, Tu l'as vu En 3-6 ouais, ouais. je follow je follow Non non non, non. <rire> Mais qu'est-ce que c'est Mon frère, on est, on, est, on est en train de faire n'importe quoi, qu on, on, la, on lave le lobby, c'est incroyable. <rire> oui. ah, par contre, eh, eh, gros, je vais, euh, j'aurais le droit de récupérer ta VOD Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais gros, c'était tr trop marrant, je suis juste allé tout droit en fait, il s'est passé des trucs dessus. J'ai trop envie de récupérer ta VOD, je suis sûr qu'on va faire un montage incroyable. Putain sont... c'est un bordel double arbalète par contre tu as... Tu, euh... tu es avec moi moment, mais, mais Ah ouais Je sais pas mec. En fait avant j'avais l'impression qu'il y avait du niveau sur ce jeu et maintenant que qu je suis avec toi je me rends compte qu'il y a que des merdes. Je vais même me prendre... Euh... Ah mais non on peut pas... Ouais, ouais. Voilà Voilà Fais gaffe il tire à travers le bois, il tire à travers ouais. le bois frérot. Eux c'est des vrais ratels hein. Je conseille de vite courir pour vite les flanquer. Restez sur vos gardes. Nique ta mère. Je l'ai mise. À... Ouais, il est, il est euh, sur la montée de corde. Oh je l'ai eu ouais, Oh je l'ai eu, eu... Ah c'est le t... tien je crois Ouais ouais, ouais, ouais c'est le mien que t'as eu tu me l'as confirmé Mais c'est fantastique hein Il a fui, il a échoué son pote Non t'es sérieux Oh je l'ai eu, je eu. <rire> Saute saute saute saute saute saute aïe, aïe, aïe. De saute saute J'arrive j'arrive j'arrive Alors viens on va monter bon. par le côté pour Del quand je rentre sur la piste, c'est ça! <rire> <rire> je voulais me teaser! Euh, menace élevé sur moi, ils sont, ils sont autour. Ouais, c'est bon, on Parce peut monter. du monde en haut ou quoi? Ouais, mais justement, j'ai cette technique pour checker et je. Ah! Aïe, aïe, aïe, aïe! Au-dessus, au-dessus. T'inquiète. Je... Ouais. Viens avec moi, viens avec moi. T'es avec moi, poulet? Ouais, je suis derrière. Toi ça Ouais monte monte monte tard, ils sont là non. honnêtement j'en sais rien gros Je comprends rien au bruit là Non plus En dessous c'était ouais T'as une, une boîte de mine si jamais Gros ils sont là dedans vrai. Ok j'en ai, ai un Le deuxième T'as vu un mec là ou tu tires comme un... Non, est, un juste est comme un taré Oh merde Il y avait des... Enfin ils se battaient en face du coup. Je me relève direct, un gros. Tout on se fait rusher. Ok, j'ai plus de... J'ai plus de field, là, c'est mon copain. A sec aussi. Ouais, à sec. Faut qu'on aille... Qu aille refuel. Viens. Viens, on back. Vas-y, achète deux stacks. Ça part Hop On est en quoi là On est. Il reste 10 personnes. Il reste beaucoup de monde. Autoria, Autoria, ça part. Nice T'as vu T'as vu où ah sont oui. les gens ouais, On a deux, on a deux. Eux, eux on va les intercepter gros. Les deux en face là euh... Ouais là, ouais. là ceux qui courent devant nous. Un, un, knock. Un, un knock, un knock, un knock. Tu es de gauche ou il était à droite L'autre il a couru, il a couru, il a couru, il a couru. Ok, ok. Il court le furet gros, comme on dit. Le furet des bois jolis Oui. Est il est passé par ici <rire> Tout à fait, monsieur, il est passé par là. Ah, oh, baza oh, bazar. Bazar. Oh, putain Oh, le fils okay. Oh, je l'ai eu Allez, un kill de plus, gros. Devant, contact Il a pris, il a pris. Gros, je... le bon, je... <rire> il a pris nos double ou quoi gros, gros, on lui a mis la double peinée. Non. T'as caressé avant Non, j'ai tout bien mis, j'ai tout rentré direct, hein. Non Non, le, le, le saucissonne dans le gigot, gros. Oh, La tu foule. vas Où tu vas Je vais là, je vais là. Oh, putain. Ah, tu peux monter sur les plantes, sur le côté, genre si tu vas... Aïe. Oh, l'erreur. Voilà. Je, je te couvre, je te couvre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis dans le palais. Y'en a un qui a ramassé euh, une de mes grenades. C est trop con, gros. Ouais, par là-bas. T'as vu que la zone avançait Oui, oui j'ai vu, j'ai vu. Par ici, là. Oh, putain. Derrière toi, y'a un mec, gros. Ouais j'entends sur ma droite. Oh ce a pris Oh merde ce que tu lui as mis. Gros. Oh ce gros oh. ce qu'il a pris là par contre. Oh coups. ce que tu lui as mis. Non oh, là, si mais drôle. non. Gros gros gros Non, gros gros gros gros gros gros gros gros gros gros gros gros gros Oh la la, 22 kills gros, 22 kills Monsieur, <rire> monsieur, s'il vous plaît ah, 22 kills gros, à l'arvalette Oh ah, ce genre de game gros Ce genre de game Non mais t'as été incroyable <rire> la police. Bah voilà un vrai snipe putain Crossbow, too easy, pitch.